Tous ceux qui sont présents Je lève mon verre mais toi tu n'es plus là maintenant Remonte les souvenirs de tout ceux que l'on a vécu à ceux qui sont là aujourd'hui Et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie Ressurgisent encore tous ces souvenirs Des souvenirs qui te ramènent, qui te ramènent à moi Je me souviens très bien d'un temps Où je ne connaissais pas la peine Je croyais en l'éternité Que tout resterait pareil Mais mon cœur est comme un hiver Quand on prononce ton nom car je ne peux plus t'appeler Un jour nous nous retrouverons hey, Tout le monde souffre parfois Tout le monde souffre un jour hey, hey, La douleur passera J'aimerais lever mon verre pour qui sont présents, je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là. Maintenant remonte les souvenirs de tout ce que l'on a vécu à ceux qui sont là aujourd'hui. Et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie ressurgissent encore. Tous ces souvenirs, des souvenirs qui te ramènent, qui te ramènent à moi. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je me sentais perdu. Quand la haine était bien trop forte, si puissante et imprévue. Aujourd'hui mon cœur est un phare qui éclaire l'obscurité et je l'allumerai pour toi, je ne l'éteindrai jamais. Tout le monde souffre parfois, tout le monde souffre un jour. Hey, hey, la douleur passera, j'aimerais lever mon verre pour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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi Tous ces souvenirs qui te ramènent à moi